L'expansion de l'univers n'est pas décélérée comme on le pensait autrefois parce que la gravité est attractive donc devrait décélérer l'expansion mais l'expansion s'accélère. Pourquoi C'est vraiment très surprenant. Il a fallu donc inventer un nouveau composant de l'univers qu'on appelle l'énergie noire et sa particularité c'est justement non pas d'être attractif mais répulsif. On sait qu'il est là, on en est absolument sûr, mais est-ce que c'est une constante cosmologique Est-ce que ça varie dans le temps Pour l'instant, on le mesure aujourd'hui, euh, dans les galaxies qui nous sont contemporaines, et ce qu'on voudrait faire, c'est le mesurer avec des galaxies lointaines, pour savoir si c'est une constante dans l'univers, ou si cet élément varie. À ce moment-là, si elle varie, ce serait vraiment un autre élément, un cinquième élément, en plus des éléments qu'on connaît. Est-ce que grâce à cette énergie sombre, on va avoir une expansion continuellement accélérée et donc euh, il va déchirer un peu tous les objets par cette force euh, répulsive Ou alors peut-être on a tort d'extrapoler, encore une fois, parce qu'on a toujours extrapolé dans le passé, on s'est trompé complètement. Donc peut-être on a tort d'extrapoler de, et peut-être on va retomber par une autre force euh, qu'on ne connaît pas aujourd'hui, avec un « brick crunch euh, » qui serait le pendant du Big Bang. Alors certains euh, astronomes sont en effet dans ces modèles-là avec des rebonds. L'univers aurait eu un, un Big Bang, un Big Crunch, plusieurs rebonds, et ainsi font revivre un peu un univers stationnaire puisque ce serait périodique. Bon, ce n'est pas la majorité, et plutôt euh, on est plutôt dans le modèle où euh, l'univers est en expansion accélérée infinie.